Allez, bonjour et bienvenue à tous en Normandie, mesdames et messieurs. C'est vrai qu'on a traversé la France, que c'était un petit peu loin quand même, mais on est à Montmartin-sur-Mer dans le club d'Horizon Vertical, club qui organise des championnats de France jeunes de difficulté. Alors les jeunes ont fait un chemin long et vigoureux pour arriver ici, ça a été des départementaux, régionaux, ensuite qualification, demi-finale et on retrouve les 8 meilleurs de chaque catégorie pour le titre national et pour le sélectif. Ils sont chaud bouillants, ils sont prêts, ils veulent tout péter et j'ai intérêt à me dépêcher parce qu'à mon avis ils vont pas m'attendre. Bienvenue mon Montmartin C'est parti pour euh, du sport, du sport et des champions, des sélections. Allez, Alizé Mariota, hein. elle est 9e des qualifications, 9e des demi-finales pour le moment. 4e à Cham, 10e l'année dernière des championnats de France. Alizée, ça reste une, une valeur sûre. Il va falloir qu'elle gère son stress, son angoisse, qu'elle aille quand même assez dynamique dans la voie. Alors pour la voie des cadettes, euh on a une très, belle ligne, une très belle ligne de fuite sur la droite, sur la partie droite du mur avec une, un début de voie qui va être assez classique et ensuite voilà, un passage dans le toit qui va être beaucoup plus athlétique, qui va se jouer un petit peu sur le décryptage des méthodes à faire et ensuite une fin, une fin de voie beaucoup plus énergétique, beaucoup plus physique, beaucoup plus sélective et voilà, je pense que les, les dernières, les premières finalistes vont se, vont se jouer, vont se jouer dans, le, dans la partie haute de la voie. Alors, ça a été chaud bouillant, là tu viens de nous énoncer la voix des cadettes. Une cotation, si on pouvait donner une petite cotation, on sait qu'on aime ça généralement. Sur les cadets, je pense qu'on est sur un niveau 8A à peu près. Allez, La Réunion Est-ce qu'elle va avoir la puissance de la sortir, cette voix Elle était à Voiron la semaine dernière, elle m'a. Elle, elle en a mangé de la voix de vitesse. Allez, le public pour Louane Elle a besoin de vous, Louane, allez Allez Louane, allez accroche-toi. Elle n'a pas été, euh, elle n'a pas été sur les compétitions à chaque fois Clara, mais elle a, un elle avait, elle avait envoyé, mais elle a le potentiel de, de, de prendre n'importe quel podium à tout moment. Il va falloir qu'elle accélère parce qu'elle n'aura plus de force après. Elle va se faire piéger dans la rési. On peut l'applaudir. terminé malheureusement. Allez, je la vois plus, là. C'est à vous de jouer pour Lena. Et ça tient toujours. Elle est facile, on peut l'applaudir. Oriane Favrin, là, ça se passe plutôt pas mal. Elle s'en rapproche, Léna, elle s'en rapproche. Allez, Léna, lâche rien. Allez, un coup à blanc. Deux coups à blanc. Et applaudissement pour Léna Gropiron. Elle a un bon état d'esprit, Marie-Sara. Allez, le public, s'il vous plaît. Ça joue la finale et ça joue la première place. Et là, il est temps d'accueillir la petite nouvelle dans l'équipe de France, la nouvelle entraîneur. Et ça a fait du bien d'avoir Internet du sang féminin aux commandes de l'équipe de France Jeune, de DIF. C'est euh, Cécile si Avezou. Alors déjà, bienvenue. Est-ce que tu es heureuse de te retrouver entraîneur national Vu que chez les jeunes, il y avait plein de motivation, plein de jeunes qui s'entraînaient. Et euh, il y a plein de choses à leur apprendre, à leur transmettre. Donc euh, oui, oui, je suis ravie euh, d'être entraîneur euh, national. Alors là, c'est important parce que c'est les, les championnats de France. Euh, c'est aussi euh, le sélectif, et le sélectif c'est carrément super important. Donc euh, je voulais rappeler quand même à tous les gens sur internet qu'on ne fasse pas d'erreur. Il y a déjà cinq sélectionnés, c'est euh, Salomé Romain et Julia Chanourdi évidemment. Euh, en junior qu'on retrouvera euh, sûrement aussi euh, peut-être en senior. Et de l'autre côté je crois qu'il y a Léo Ferreira qui est sélectionné d'office. Il doit y avoir Parmentier, Hugo Cacartande et puis et Arsène Duval, euh, voilà. Les, les, les gens un peu qui ont ramené les médailles l'année euh, dernière. Euh, sinon, comment ça va se passer pour le sélectif Suite euh, aux résultats de cette compétition, on aura notre liste des sélectionnés pour euh, les prochaines étapes de Coupe d'Europe. Donc euh, le, la règle du jeu, ce sera de faire un podium euh, sur cette compétition et après on prendra quatre jeunes par catégorie et on complétera ce podium avec les résultats qui ont eu lieu à la compétition à la Coupe de France de Rion. au des garçons, on fait rentrer Nao Monchois, le grimpeur d'entretemps. Allez, Nao Monchois. Allez, Nao Monchois, qui... a euh... Nao Monchois, troisième l'année dernière. Allez, est-ce qu'il peut terminer champion de France Il a le niveau, Nao. Et alors, Hugo Parmentier... Euh... Bah, c'est le meilleur grimpeur qu'on ait vu depuis très longtemps, hein, quand même. Hein. Il est à l'aise. Il a été sélectionné en bloc. Il va être sélectionné. Il est sélectionné en diff. Le jour où il se met à la vitesse, je suis sûr qu'il fait mal. Alors, Mathéo, sur un jour, sur un gros jour, franchement, euh, voilà, c'est une machine. Lui aussi, il est, il est un petit peu tombé dans la marmite en étant petit. Grosse famille de grimpeurs. Et allez, on va voir si Théo Ravanello va être capable de prendre le sommet de la compétition. Allez, ça passe. Ça passe pour Damien. Il est redoutable, Damien. Lui aussi peut nous surprendre avec une belle prestation. Ah, Il ne plaisante pas, Gauquelin. Il est puissant, Tom Gauquelin. C'est un cadet avec un physique de junior. Oh là là. Eh oui, applaudissements pour... Euh Tom Gauquelin qui en termine. Allez, Arsène. Allez. Allez. Est-ce qu'il va sortir la voix, Arsène Duval Et de l'autre côté, il y a Camille Roux. Et il est bien parti, Arsène. Il est très, très bien parti. Regardez Mathéo Laporte, lui. Il n'a qu'une seule envie. Allez. Allez Mathéo, c'est d'aller sortir la voie, il n'y a que ça qui compte pour Mathéo. Lui, c'est même pas de battre les autres, c'est juste d'aller sortir la voie. C'est vraiment le vrai esprit de la grimpe. Et là, là il va accélérer, il va accélérer, Hugo Parmentier, allez. Junior fille, donc c'est la voie orange qui est au centre du mur. Donc là, ça va être un long, long voyage. Cette voie a été ouverte par euh, Laurent Laporte, donc euh, il a fait parler toute son expérience euh, sur cette voie-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ben, Il va falloir être, euh, il va falloir avoir beaucoup de continuité. Il y a pas mal de mouvements, de prise de risque, et euh, l'effort va durer très longtemps. Donc, euh, pareil, je pense que ça va se jouer. Euh, ça va jouer sur la partie haute du mur pour les, pour les premières. Il y a quand même quelques passages dans le bas de la voie qui vont sélectionner, sélectionner quelques-unes. Et voilà, ça je pense que ça va être une, une voie où tout va se jouer à n'importe quel endroit. T'as une super belle équipe d'ouvreurs quand même avec toi. Là t'as du génie, t'es le plus jeune, t'es le chef. T'as énormément d'expérience, mais quand même je me suis retrouvé avec Laporte, Chalourdi, Dédé. Ça, ça, ça fait du bien, c'était une belle, une belle semaine. Ouais, effectivement c'est des ouvreurs qui ont beaucoup d'expérience, avec qui pour certains je n'avais jamais ouvert avec eux. Euh, Laurent je le connais quand même euh, depuis quelques temps. Euh, je pense que ça se ressent sur l'ouverture sur et sur les voies qui sont proposées. Il y a quand même, euh, on essaye de, de se creuser la cervelle pour proposer des choses euh, toujours, euh, toujours nouvelles, toujours inédites. Et euh, depuis le début de la compétition, je pense que les voies ont été appréciées par les grimpeurs, par le public. Et j'espère qu'on aura rempli la mission sur ces voies de finale et que, et que le spectacle sera au rendez-vous. Je voudrais une ovation pour Salomé oh